Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme pour ma vidéo sur le minage celle-ci n'a pas pour but de vous donner la meilleure façon de faire du salvage ou de vous dire ce que vous devez faire mais plutôt de partager avec vous mon approche. Bien entendu, cette approche n'est vraie qu'au moment où je vous parle, c'est-à-dire en 3.18.2. Pour commencer, ce que j'ai tendance à chercher à faire, c'est avant tout de me faciliter la vie, plutôt que de chercher la rentabilité. Mais vous verrez que parfois les deux sont corrélés. Tout d'abord, j'aime choisir Area 18 comme ville de départ. Les magasins étant proches des habitations et le TDD étant facilement accessible, de plus la sortie de l'atmo pour le Quantum est à environ 7 km, ce qui en fait une des plus basses du système. Les allers-retours sont donc pratiques et rapides. Une fois équipé, vous n'êtes bien sûr pas obligé de vous militariser autant que moi, je prends mon vulture et je pars en direction de Arkel, une zone plutôt safe et proche d'Arcorp. Contrairement au minage, pour l'instant, pas besoin de se soucier du vaisseau en lui-même. Mais il est préférable d'avoir un multitool, bien que vous puissiez le fabriquer dans le vaisseau. Une fois arrivé près de la station, j'ai tendance à vagabonder un peu plutôt que de faire des pings, Car il existe des épaves qui ont du mal à apparaître sur les scans, mais qui sont à des endroits précis. Je reviendrai plus tard. Si jamais vous utilisez le scan, sachez qu'il existe une astuce pour vous faciliter la vie. Les rochers apparaîtront avec des signatures telles que... 1700, 2400, etc. Là où les bouts de métal ou les épaves auront des chiffres ronds comme 2000, 3000, 10000, etc. Maintenant, revenons aux épaves. Comme je le disais, vous pouvez en trouver à des endroits fixes et dans notre cas, une fois arrivé près de la station, tournez votre vaisseau vers la droite et dirigez-vous vers la main de roche le plus proche et vous verrez rapidement apparaître un marqueur où se trouve un C2. Grâce au PES vous pourrez revenir plus tard, inutile donc de s'inquiéter si jamais vous n'avez pas terminé de décaper l'épave. Et si jamais vous trouvez d'autres épaves, pensez à prendre des points de repère, comme des points de quantum ou des repères visuels. Une fois la soupe pleine, il suffit de repartir vers un Réa 18, de vendre votre butin pour environ 100 000 crédits, et on recommence. Cette approche permet de passer un moment relativement calme en ayant une bonne rentrée d'argent, et possiblement plus grande à la sortie de la 3.19 et de l'arrivée des composants détachables. Je ne sais pas à quel point cette méthode restera vraie à l'avenir, si les points de spawn fonctionneront de la même manière, mais d'ici là, elle peut permettre d'améliorer son quotidien. J'espère que cette vidéo vous sera utile, si elle vous a plu, pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez me laisser un pourboire sur Tipeee ou devenir membre de la chaîne. Vous aurez accès à ce genre de vidéos avant les autres. Moi je vous souhaite un joyeux salvage et je vous fais plein de bisous des étoiles